Passons au dernier exercice, le 6. Alors, cet exercice, je vais vous fournir presque tout de suite la correction. Et surtout, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir un petit peu à la différence de sens qu'on observe. Donc là, vous pouvez euh, avoir d'autres solutions. On en parlera ensemble, je pense, au cours d'une conférence. Pour l'instant, je vous propose une correction parmi d'autres corrections possibles. Que se passe-t-il quand on passe d'une phrase non-verbale à une phrase verbale, on observe que les choses n'apparaissent pas de la même manière. Donc, vous devez, euh, vous devez vérifier, bien sûr. Je prends la première. Déraillement d'un train avec oeil, pas de blessé. Ici, vous avez typiquement une phrase de titre de journal. Bon, c'est l'événement à l'état brut. Donc, on a vraiment l'information, mais on n'a pas du tout la moindre idée de la manière dont on s'est passé. Dès lors que je transforme cette phrase en phrase verbale « Un train a déraillé à œil, personne n'a été blessé ». On voit apparaître euh, comment dire, un sujet, hein. de quoi parle-t-on Du train qui déraille. Donc c'est d'un seul coup, vous voyez qu'on est presque en train de personnifier ce train, euh, comme si presque c'était quelqu'un. Il euh, y a, a, a l'idée, en fait, dans un train, c'est une manière euh, indirecte de désigner des gens qui le conduisent, en fait. Donc, ça ne présente pas les choses de la même manière. Vous voyez euh, C'est la même chose avec euh, la série d'ordres qui sont donnés. Hein. Prière de frapper en entrée, ralentir école, ne pas se pencher par la fenêtre. Vous remarquerez qu il y a des verbes, mais ils sont à l'infinitif. Frapper, ralentir, pencher. On les retrouve. Simplement, dès lors qu'on qu qu qu conjugue, eh ben on, on se met à s'adresser. À quelqu'un, Veuillez frapper, là on parle à quelqu'un directement, on s'adresse à lui. Vous devez, on est dans l'interlocution, on l'appelle, ne vous penchez pas par la fenêtre. Donc c'est bien la raison pour laquelle tous les ordres en général s'expriment se, à l'infinitif, parce qu'ils s'adressent à n'importe qui. Là, ils s'adressent à quelqu'un en particulier. Enfin, vous remarquerez que dans la dernière phrase, « mariage en grande pompe de la reine d'Angleterre », on s'intéressait à cet événement qui est un mariage, on imagine les grandes voitures, les réceptions, les plats, etc. etc. Alors que dans la phrase que j'ai fabriquée ici, on s'intéresse d'un seul coup à la reine d'Angleterre elle-même et à ce qu'elle fait elle. Donc c'est autant là je voyais la foule, autant là je vois la reine d'Angleterre au milieu de cette foule. Donc vous voyez que la, une phrase verbale ou non verbale n'a pas la même signification exactement. Ça C'est important de sentir cette nuance. J'espère que cette vidéo... Vous y aide